L'info essentielle de ce lundi, c'est bien évidemment les laxatifs qui ont été servis à des gilets jaunes dans de la soupe. Oh non Non, on a le soupiou. Effectivement, Brian. des images terriblement choquantes. Ce sont des gens qui n'ont fait preuve d'aucun scrupule en allant jusqu'à souiller de la soupe, pourtant symbole d'amour et d'amitié entre les peuples. Oh non, non, on le et oui, Brian. ils n'ont pas le droit, eh On les voit ici en train de se tordre d'inconfort, dans un effort de sphincter qu'on comprend être d'une douleur insoutenable. Alors, que faut-il retenir de ce fait divers Eh bien, qu'on ne peut plus accepter de nourriture d'un inconnu de nos jours. Alors courage, Brienne. C'est fini, maintenant. Et soutenons les gilets jaunes